Maël, d ici. Je viens d'El-Husima depuis 20 ans pour résider ici à Rabat, je trouve que ma vie, je suis passionné de ma originaire d'El-Husima parce que j'ai passé un certain moment, pas mal de moments là-bas, donc euh, j'ai un amour euh, vraiment impressionnant pour ma vie d'origine. Là, pour, comment, pour leur, euh... Mon verre c'est pour exprimer que je suis sportif et, et la situation sportive m'a déjà beaucoup aidé à trouver déjà le visa pour venir au Maroc. La situation de sportif m'a aussi beaucoup aidé pour me défendre contre les cas d'agression dans plusieurs pays où je suis passé. Et ma situation sportive m'a aussi aidé à avoir beaucoup d'amour. Bon. Je sens maintenant je prends la vérité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma parce que euh, je souhaite la meilleure, meilleure, meilleure vie euh, la, parce que euh, euh, le capital du Maroc, euh, capital, euh, le capital du Maroc, j'aime bien. Euh, les avantages que j'ai eu par rapport, parce que je suis petit de corps, c'est que au Cameroun, dans mon service auquel je, je travaillais, dans les premiers moments auquel j'ai eu à commencer le boulot, c'était difficile. Mais plus tard, après quelques semaines, on m'a fait changer de poste parce que j'étais petit de corps, mis dans un poste auquel je ne devais pas euh, faire des tâches physiques. On m'a mis dans, dans un bureau et ça m'a vraiment permis d'être tranquille, d'avoir été bien, bien calme dans, dans mon bureau et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je n'avais pas de problèmes physiques, tout et tout et puis voilà. Alors, cela, et aussi domaine santé, que pour les médicaments on a eu à m'abattager dans un hôpital parce que j'étais petit de comme me prenait pour un gamin. Bon je, pardon, euh, non, je, bon, je choisis sport parce que je suis sportif, euh, je fais la ronde et, et parce que je, je suis fille en Maroc, euh, beaucoup difficile pour les filles fait des des euh, de sport euh, parce que l'entourage le, euh, de la famille, et les amis, et, et les voisines, elle vit les filles, filles elle reste juste chez chez famille pas aller juste aller à l'école elle arrive à la maison et papa à partir à l'autre activité comme le sport moi j'aime bon moi, J'aimerais bien faire le sport parce qu'elle m'a donné beaucoup de choses et c'est tout. Okay, c'est bon. Et, et mon rouge c'est la jeune Je suis volontaire dans un club de volontariat à l'université Mohammed V. Pour moi, elle me paraît, il me permet d'améliorer ma ma situation au niveau de la communication aussi et d'optimiser mes relations avec et re rencontrer d'autres personnes pour aider les gens à mieux faire dans, dans, mieux faire pour la société dans laquelle on vit. Je vais vous décrire ma situation d'Africain et dit combien de fois ma situation d'Africain a fait en sorte que je ne puisse pas avoir les possibilités d'accès libre pour avoir le visa, pour aller en Europe. Hein? Parce que nous aussi on aimerait aller visiter l'Europe, pas que les Européens viennent toujours gratuitement visiter aussi chez nous, quoi. Et nous aussi on aimerait aller visiter l'Europe, pas pour rester, mais pour visiter aussi. Et Je suis au Maroc parce que c'est parce que un milieu après qu'un, avec un... Je me fais... Euh, euh, euh, euh, euh, euh, comme ça, Vers le Oui, bien sûr. La seconde caractéristique que j'aime le plus, c'est mon sourire. Parce que beaucoup de filles m'apprécient, j'aime ton sourire, j'aime beaucoup déjà gens que tu souris bien et puis mais voilà. J'aime toujours sourire quand je suis avec soi des femmes, avec des amis et puis, voilà. Et... Ah. <rire> euh, euh, J'aimerais parler à la jalousie avec des amis et euh, entre euh, la classe parce que euh, si tu fais des choses, euh, les autres euh, n'ont pas aimé ça. Rouge, c'est le plus impressionnant. C'était remarquable. Je ne parle pas beaucoup. C'est ça Qu'elle me renferme beaucoup de plus euh, dans la porte. Pour expliquer, euh, dis que je suis fier d'être noir et j'adore ma couleur noire. Et je sais que euh, ça m'attire beaucoup davantage Et j'aime beaucoup ma couleur de peau C'est tout, merci Dieu Dieu, aidons, aidons Je professez parce que, parce que Avec le problème Je suis je, je, je problème Avec le avec le problème J'étais en danger Je suis en sérieux Et dans le chemin Troisième caractéristique qui m'a beaucoup causé des, des problèmes, qui m'a beaucoup fermé des portes, c'est ma couleur de peau, Soit les refus de visa, les refus d'emploi. Depuis que je suis ici arrivé ici au Maroc et puis voilà, il y j'ai eu ce, ce problème de couleur de peau. Quand on arrive dans des endroits, auxquels on ne connaît pas, ma couleur de peau m'a toujours posé du tort en fait. Alors, ça ne serait pas très bien d'énumérer tous les détails Et le gens qui est musulman je suis fier d'être euh, euh, une femme musulmane euh, parce que l'islam m'a donné beaucoup de choses. Euh,